Un petit rappel d'abord sur notre réseau. Donc, La médiathèque de Combronde a ouvert ses portes en début 2014. Euh, ensuite, on a constitué un réseau en 2015-2016 avec sept médiathèques relais. En 2017, il y a eu bien sûr la fusion des communautés de communes et on est devenu le réseau de combray sur les manches qui comprennent les médiathèques de Manza-Combronde, gérant chacune un secteur le secteur montagne pour Manza et le secteur plaine pour Combronde. Et on a respectivement six médiathèques relais sur la montagne et sept médiathèques relais en pleine. Euh, donc, tout est parti en 2018 euh, de la mise en place d'un atelier d'écriture à destination des adultes euh, que donc, ma collègue Corinne et moi-même euh, avions envie de mettre en place. Euh, donc Vous voyez là euh, les photos. Euh, et on a souhaité proposer une, thémati une thématique particulière à ces ateliers euh, qui était la thématique de la bibliothèque. Donc, ça pouvait être la bibliothèque rêvée, la bibliothèque idéale, euh, la bibliothèque que l'on connaît ou celle que l'on ne connaît pas, qui est dans une ville à côté. Ça pouvait être la bibliothèque de quartier. Ça pouvait être la bibliothèque, justement, celle qu'on connaît, qu'est-ce qu'elle fait et euh, ce que les lecteurs aimeraient y trouver. Voilà, tout autour de la bibliothèque, du thème de la bibliothèque. On a monté ce projet avec euh, Claire Boucher, écrivain public, animatrice d'atelier que vous voyez sur la photo, là, qui, qui nous regarde et, et nous fait un grand sourire. Euh, et donc, euh, cette thématique a été un tout petit peu transformée au début du projet, elle est devenue écrire en itinérance. Parce qu'en fait, euh, le, la thématique de bibliothèque était un prétexte. Euh, on a fait tourner l'atelier, les différentes séances ont eu lieu dans les médiathèques relais, ce qui, a permis, ce qui permettait au public participant euh, bah, de, de connaître en fait, le réseau de médiathèques. Donc, les premières séances se sont faites à Combronde et ensuite, chaque euh, séance faisait étape dans une médiathèque relais. Et à la fin, il y a eu euh, les textes ont été réunis dans un livret. Donc à chaque étape, euh, les textes étaient mis en ligne sur le site de la médiathèque sous forme d'un petit journal, euh, voilà, que, que Claire mettait en, en forme et que, et que nous nous diffusions sur le site. Et ce livret donc final a été distribué aux participants et est consultable dans les médiathèques du secteur plein du réseau. Alors, les textes de 2018 euh, n'ont pas tout à fait eu le retour qu'on escomptait. On escomptait effectivement par ces textes avoir des avis sur le réseau, sur les bibliothèques, sur ce que les gens en attendaient. Euh, alors, ces, ces avis-là, on les a eus, mais plutôt à l'oral, euh, sur le, le bilan des ateliers. Euh, par contre, je vous lirai tout à l'heure, si j'ai si le temps à la fin, je vous lirai des lectures de lettres à ma bibliothèque qu'ont euh, écrit les participants. En 2019, les participants de 2018 étaient tellement enthousiastes qu'ils ont voulu refaire des ateliers. Donc, euh, on a mis une nouvelle saison en place. Et cette fois, c'est l'animatrice Claire qui nous a proposé le, la thématique autour du voyage. En parallèle, la bibliothèque lui a demandé d'essayer d'utiliser les beaux livres. Euh, voilà, On essaye toujours dans les animations de, de faire le lien avec le fond documentaire. Et on a les beaux livres qui sont souvent exclus du prêt. Mais on a bien remarqué qu'ils n'étaient même pas consultés sur place. Donc, on lui a demandé un petit peu d'utiliser aussi les volumes. Et cette saison 2, je passe assez rapidement dessus, s'est euh, terminée sur une soirée où une lectrice euh, a lu les textes devant un public restreint qui était euh, les, les familles des participants. Il y a eu sur cette saison 2019 deux séances spéciales qui étaient intergénérationnelles euh, qui ont eu lieu pour euh, le printemps des poètes. Et puis, il y a eu également des écritures de Haïku, il me semble, sur, euh, à partir de photos d'une exposition qui était à la médiathèque à ce moment-là, euh, sur des photos euh, sur les Combrailles. Voilà, donc la soirée finale de 2019, en musique aussi. Euh, voilà. Donc là, c'est vraiment, et elle a été vraiment montée avec les participants euh, et chacun a pu apporter un petit peu ça. Et donc, tout ça nous emmène euh, en 2020 où les participants de 2019 ont à nouveau insisté. Alors, à chaque fois, ce sont les participants de l'année d'avant qui ont demandé à ce que l'atelier soit refait, mais on essayait à chaque fois euh, que le niveau de l'atelier ne soit pas trop élevé pour que de nouveaux participants puissent éventuellement venir. En 2020, ça a été très, très compliqué, parce que ça faisait deux années que les participants faisaient un atelier d'écriture, donc ils étaient quand même avancés dans leur écriture, dans leur façon de faire. Ils avaient fait tous les petits jeux d'écriture, toutes les choses, et ça a été assez complexe pour accueillir des nouveaux euh, en attendant, ils ont quand même été créés, et alors il y a eu pour 2020 un gros projet. Euh, sur 2018-2019, ces ateliers d'écriture se sont faits sur quelques mois, euh, pas, pas toute l'année. Là, sur 2020, sauf Covid évidemment, mais euh, ça s'est étalé sur l'ensemble de l'année, c'était à peu près une à deux séances par mois. Au moment du Covid, ils sont passés en numérique, voilà, ils l'ont fait à distance, ça a pu continuer quand même. Voilà, donc dans la logique des années précédentes et parce que c'était les mêmes, euh, les mêmes euh, personnes, il y avait un certain niveau et donc l'animatrice leur a proposé de travailler sur des textes plus aboutis en abordant la nouvelle. En parallèle, moi je réfléchissais à une animation pour Halloween et je me suis dit je vais en faire un Cluedo géant. J'avais fait ça quand j'avais fait mon BAFA, donc je trouvais ça sympathique. Sauf qu'en fait, euh, oui, mais créer un scénario de jeu de A à Z, eh ben, euh, voilà comment je m'y prends, j'étais toute seule à travailler dessus, c'était un peu compliqué. Et donc j'ai appelé l'animatrice de l'atelier d'écriture en lui disant est-ce que tu te sentirais capable avec ton groupe de nous créer le scénario du jeu euh, sachant que moi je vais te donner quelques pistes au niveau des règles, au niveau du nombre de personnages qu'il y aura dans le jeu, etc. Et donc du coup elle m'a dit bingo, on fait ça. Donc sur la moitié de l'année ils ont travaillé beaucoup sur les nouvelles, ce qui leur a permis après de voir bah, des choses comme la description d'un personnage, la description de lieu. Et actuellement, ça je, vous, je vous parlerai très peu du contenu du, du scénario, actuellement, ils sont en train de monter le scénario. Voilà, donc là, ils, ils se sont penchés des, sur l'intrigue, ils ont l'intrigue principale. Euh, on a limité le décor euh, à la médiathèque. Donc on a une médiathèque sur deux étages, donc on, voilà, on a, on a, je lui ai indiqué les pièces qui étaient utilisables et celles qui ne l'étaient pas. Euh, six personnages qui seront joués, alors soit si les écrivains de l'atelier veulent jouer un personnage ils le joueront, euh, s'ils le souhaitent pas je sais qu'on a parmi nos bénévoles euh, des, des bénévoles qui font du théâtre, donc pourquoi pas leur demander là ce sera, ce sera pour la suite et donc ça devait se jouer à Halloween de cette année et donc avec le Covid ce ne sera pas possible donc on va, se garder le, on va justement se garder l'année 2021 pour préparer euh, la mise en place et si possible faire à Halloween 2021 Donc, ça, ce sont les, les différentes affiches, la première année, deuxième et puis celle de cette année. Et donc, en devine, 2021, il n'y aura pas d'atelier pas parce que du coup, on a eu cette, cette, voilà, ce, ce, ce système d'ateliers où c'était toujours les mêmes participants qui ont fait que le niveau montait, montait, montait, montait. Là, on, leur a, on, on les a prévenus en leur disant que l'année prochaine, il n'y aurait pas d'atelier puisque la bibliothécaire, c'est ma collègue qui, qui suit les ateliers. Euh, va plutôt se former. Donc, on n'est pas justement à faire appel à un intervenant si elle veut mettre en place d'autres ateliers plutôt découvertes d'ateliers d'écriture qu'un atelier qui se fera sur le long terme. Merci. Alors, on a eu, euh, je vais revenir un petit peu sur les, les photos pour me rappeler un petit peu les participants. On a eu un petit peu de tout quand même en participant à la base. Euh, donc après, avec ceux qui n'ont pas suivi forcément la deuxième, la troisième année, euh, peut-être en deuxième année ceux qui se sont rajoutés, on a quand même des participants de façon générale, alors à part une, une, une dame à laquelle je pense qui voilà, mais on a plutôt des participants quand même qui sont des gros lecteurs, qui sont souvent des lecteurs assez littéraires, euh, et après, euh, effectivement, c'est pour ça aussi, c'est pour cet effet club qu'on ne voulait pas, qu'on voilà, qu a dit l'année prochaine. Bon, ça fait trois ans qu'on le fait. L'année prochaine, on, on ne fait pas, on se laisse une année pour justement que la collègue soit formée, pour réfléchir à autre chose. Euh, c'est pour ça aussi que du coup, comme les participants quand même sont encore demandeurs que ça reprenne, que l'animatrice a dit « Mais moi, avec mon, mon entreprise, éventuellement, je, je fais un atelier. Il sera par contre effectivement payant, mais, euh, mais je le mets en place. » pour ça aussi que voilà ça fait cet un peu club mais on a eu aussi voilà des, des bénévoles du réseau qui ont participé des dames d'un certain âge Et, vous voyez en haut on a une maman avec un bébé aussi qui est venu. sur, sur un des voilà. sachant que c'était quand même des ateliers sur une année c'était quand même des ateliers où il fallait suivre c'était quand même les voilà quand on était inscrit en début d'année il valait mieux faire les séances entières on ne pouvait pas arriver en milieu d'année c'était un petit peu trop compliqué pour, pour l'animatrice Après l'intérêt de, de ces ateliers, euh, ben en tout cas celui de 2020, c'était vraiment d'avoir euh, avec une animatrice du coup, elle nous prépare en fait deux, deux animations, euh, parce qu'effectivement il y aura le Cluedo à mettre en place, mais du coup c'était deux animations en une, c'était une animation à partir d'une autre, euh, et ça c'était assez intéressant, et c'était aussi l'idée de pouvoir mélanger et le public de l'atelier qui avait participé cette année à ceux qui, euh, qui joueront les personnages, puisqu'après, bien sûr, il y aura les, les lecteurs qui, eux, seront participants, euh, seront joueurs et, et, non, et non personnages. Alors, oui, j'ai peut-être le temps, encore un peu. Bon, j'ai deux, de, deux lettres de bibliothécaire, elles ne sont pas très longues. Je vais, voilà. Donc Pour vous donner un exemple de ce qui s'est fait en 2018. Euh, vous allez voir, il y a des mots un peu bizarres, mais ça, c'était euh, l'animatrice la, qui leur a demandé. Ce sont des lettres qu'il euh, à... fallait écrire à sa bibliothèque. « Ma très chère bibliothèque, avant toi, je traînais sur les chemins noirs victorieux, tel un sculpteur des nuages. Puis j'ai rencontré Thomas Pesquet dans sa combi. Oui, le vrai Salut Thomas !»« Salut, mais je ne vous connais pas. C'est normal, je suis le sculpteur des nuages. »« Ah oui, dans l'espace, c'est le vide sidéral. Pourriez-vous venir faire une conférence dans la bibliothèque ?»« Oui, bien sûr, sans problème. » Et hey, tu te rends compte Il est d'accord. Toi, donc toi, la bibliothèque, je souhaiterais que tu organises l'événement. J'ai des idées à te proposer. Une invitation sous forme d'acrostiche, une interview croisée, les poupées russes, un haïku spatial très spécial qu'il aura composé, son livre en scène. Alors, quand penses-tu, la bibliothèque Merci de ne pas escamoter ma demande, de prendre une photo de Thomas dans l'embrasure de la porte. Tu as de la chance, je ne te demande pas une mise en scène avec arrivée en direct de l'espace. Surtout pas de mission en femme pour le pot, mais de bons produits locaux, je te donnerai les adresses. Je te propose de se rencontrer pour affiner tout cela autour d'un inventaire des tâches à réaliser et d'un rétroplanning. Je te joins mes disponibilités et mes salutations spatiales. Bruno. Mm -hmm. J'ai eu ai le temps peut-être pour une deuxième Non Donc la deuxième, c'est celle de Claire de l'animatrice. Très chère bibliothèque. tas t on déjà écrit une lettre Sans doute pas. Pourquoi écrire une bibliothèque Comment pourrait-elle lire sans se faire aider d'ailleurs Peut-être écris-toi un mail à sa bibliothécaire pour lui demander des infos je cherche dans la, dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne. L'avez-vous en rayon Mais bien sûr, madame legendre je vous le mets de côté. Très bien, je passerai samedi. Mais à sa bibliothèque, quelle idée Eh bien, ma foi, je le fais, car j'ai tellement à te dire. D'abord, tu as été la compagne de mon enfance, lorsque tous les mercredis je plongeais dans tes livres et devenais tour à tour Marianne, la romanesque amoureuse de Robin des Bois, ou Fantomette, la justicière masquée. Je me faisais un plaisir d'escamoter pendant quelques heures ma vie de petite fille sage au profit d'une héroïne au grand cœur. « Adolescente, mes exposés de français ou de philosophie ne pouvaient pas se faire sans ton aide. Tu m'offrais alors des terrains de recherche encyclopédique inépuisables. Je levais un point victorieux lorsque je mettais la touche finale à ces dossiers souvent imposés. Adulte, je t'ai délaissé. Plus le temps de lire, de fleuiller dans tes rayons. Vendredi où la vie sauvage et son portrait rocan étaient alors bien loin de mes préoccupations. Les années en passé, tu as vécu sans moi, fait d'autres rencontres, accompagné d'autres découvreurs de mots. Tu m'as manqué, beaucoup, souvent. » Un jour, j'ai osé de nouveau pousser ta porte, mais je n'étais plus seule. Deux enfants m'accompagnaient. À leur tour, ils t'ont découvertes, sondé, apprivoisé, Se créant une joyeuse mixture à base de calligrammes, de poupées russes et de cadavres exquis. Ils ont mené l'enquête, piloté un vaisseau fantôme, poursuivi des voleurs dans la chaleur de tes murs. Chère bibliothèque, je t'écris pour te remercier de ta fidélité et de ta patience. Tu as su m'attendre et me redonner envie de voyager dans ton univers feutré. À tout de suite, Claire. Ouais genre de texte, ça a pu hein. ça. Pue, mais...